Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la courroie en photographie. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme accessoire et pourquoi. C'est parti Alors, tout photographe qui se respecte a au moins une fois utilisé la courroie vendue avec l'appareil photo. Alors, quand on ouvre la boîte d'un appareil photo neuf, on trouve euh, la courroie de la marque. Donc celle-ci va exposer fièrement la marque du constructeur. Selon la marque et ses couleurs, que vous avez donc alors une courroie qui est classique. En l'installant, en la mettant, enfin, enfin en l'installant et en la mettant, vous allez devenir en quelque sorte le représentant de, de la marque de votre appareil photo. Pourquoi Parce que vous allez afficher clairement euh, la couleur et le nom de la marque. Alors. Je trouve qu'il y a pas mal d'inconvénients quand même à utiliser ce type de courroie, même si elles sont euh, jolies. En fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a euh, d'autres solutions. En effet, d'autres types de courroies qui pourront sûrement vous donner des idées en fonction des sujets. Alors déjà, pour commencer, les courroies vendues avec les appareils photo ne sont pas vraiment discrètes. Donc si par exemple, vous faites de la photo de rue, donc avec ce type de courroie, je pense que cela en fait va finir par vous gêner. Pourquoi Parce qu'en fait, la photographie de rue, ce que l'on souhaite, euh, c'est être le plus discret possible. Alors avec ce type de courroie vous allez être vraiment trop visible. Donc déjà de par les couleurs, déjà le nom de la marque, on va vous cataloguer directement en paparazzi. Donc, surtout en plus si vous avez un appareil photo qui est assez voyant en plus. Donc voilà, tout ça c'est déjà pour parler en premier lieu de la discrétion, mais ensuite je vais vous parler du confort. Franchement, moi quand j'ai commencé la photographie, j'ai fait comme la plupart des gens, j'ai monté la courroie de la marque sur mon appareil photo. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas très confortable, et en plus l'été en t-shirt euh, en fait la courroie elle tient super chaud au cou et si le matériel est aussi assez lourd en fin de journée on commence à sentir des douleurs à la nuque donc moi ce que je préfère c'est vraiment porter euh, la courroie en mode bandoulière. donc porter mon appareil photo en mode bandoulière, donc sur le côté plutôt que faire supporter le poids au cou en fait je trouve que c'est beaucoup plus pratique et euh, c'est beaucoup plus euh, confortable donc selon le style de photo que vous souhaitez faire, je trouve que chaque courroie peut s'utiliser différemment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les courroies que j'utilise voilà, au quotidien. En ce qui me concerne, voilà, j'ai choisi un système qui est vraiment pratique chez la marque P-Design. Donc ils ont en fait un système avec une pastille qui s'enroule là où on souhaite euh, clipser l'accessoire. Je trouve que c'est un système qui est très pratique en fait, parce qu'il va permettre de pouvoir switcher entre divers courroies et donc euh, switcher entre divers accessoires. Donc, cette pastille est très solide parce qu'en fait, elle permet de supporter un poids de 90 kg. Donc, cette pastille, c'est voilà, cette c'est ça en fait. Donc, en fait, là, je l'ai accroché au plateau euh, du trépied et en fait, ça me permet ensuite de l'accrocher à mon accessoire. Hop. Alors, pour mon utilisation, donc en reportage photo, par exemple, je vais utiliser deux appareils photo. Donc, d'un côté, je vais utiliser mon appareil photo avec, un avec une courroie en bandoulière, donc celle-ci. Donc, celle-ci, qui est la courroie Peak Design Slide. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une courroie qui est très solide et qui est réglable précisément, donc avec euh, ce système ici, donc de chaque côté. Hop. Ce qu'il y a de bien, c'est ce qu qu'elle est assez large et confortable. Donc en fait, en la retournant, ici, vous avez en fait un système qui permet en fait d'éviter de coulisser sur le vêtement, donc qui permet de rester stable, ou en la retournant comme ceci, un système qui permet de ne de, de, de, de pas rester stable. En fait. voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vais utiliser le Peak Design Capture. Donc, j'en ai déjà parlé en vidéo, le Peak Design Capture, c'est ça. Donc moi, ce que je fais en fait, avec le Peak Design Capture, c'est qu'en fait je l'installe euh, à la ceinture donc en fait quand je l'installe à la ceinture je peux ensuite venir accrocher mon appareil photo à la ceinture donc en fait ça me permet euh, d'utiliser en fait deux appareils photo euh, deux appareils photo en reportage donc du coup j'ai un appareil photo en bandoulière et un appareil photo accroché à la ceinture et comme il est accroché à la ceinture il y a un système de euh, pour détacher l'appareil photo rapidement comme ceci en fait Ai montré, je l'ai montré déjà en vidéo euh, cet accessoire Peak Design Capture je vous mets le lien euh, par ici si vous voulez voir la vidéo après donc euh, voilà Donc ensuite j'ai installé à cet appareil photo euh, une courroie qui englobe la main donc c'est la Peak Design Clutch donc cette courroie en fait elle me permet de glisser ma main à l'intérieur et d'avoir une meilleure prise en main de mon appareil photo ça c'est la courroie Peak Design Clutch donc c'est une courroie de main les amis, un petit mot aussi, j'ai oublié de vous parler de, de la Peak Design Lash. En fait, c'est une courroie similaire à la Peak Design Slide, mais moins large. Et mais qui a tout, euh, enfin qui a les mêmes fonctions que la Peak Design Slide, mais du coup vraiment moins large. Et euh, peut-être plus adapté à des appareils photos qui sont plus légers et euh, hybrides par exemple. Donc voilà, c'est le même système, euh, c'est juste que le système ici permet, hop, euh, juste en tirant comme ça, Permet de resserrer et euh, en, en, en tirant comme ça, enfin en poussant plutôt, permet de desserrer. Voilà, mais c'est le même système c'est une courroie euh, qui peut se porter autour du cou ou en mode bandoulière directement. Hop, tac, en mode directement comme ça. Voilà, et pour photographier, on peut facilement euh, switcher. Donc voilà, en ce qui me concerne, en fait, je trouve ce système Peak Design très ingénieux parce qu'en fait, il va me permettre de changer très rapidement d'accessoires en fonction de ce que je souhaite photographier. Donc par exemple, pour faire de la photo de rue, j'ai observé que je préférais utiliser la dragonne de main, donc la Peak Design Cuff ou la Peak Design Clutch. La Peak Design Cuff, c'est celle-là. En fait, c'est une courroie en fait, de poignée plutôt qui me permet de glisser la main à l'intérieur et du coup, euh, d'avoir mon appareil photo sécurisé en fait. Donc je peux tenir mon appareil photo en clipsant ça à l'accessoire, et du coup, c'est très pratique. Ils ont une base aussi qui est aimantée qui me permet de l'enrouler euh, autour du poignet. Voilà, donc c'est vraiment une question de goût. Donc, ça, je l'utilise sur mon xt4 et le Peak Design Clutch. Je l'utilise le plus souvent sur le XH1, mais ça peut m'arriver de le mettre aussi sur le xt4. Euh, voilà, mais j'avais déjà fait une vidéo pour euh, vous parler du Peak Design Clutch sur le XT4, comme le bouton est dessus voilà, je vous montrer un peu euh, comment l'utiliser donc voilà, vous voyez en fonction des usages euh, il existe vraiment des courroies qui pourront vous donner plus de confort et de plaisir donc ce que je fais, c'est que je vous mets les liens en description de cette vidéo, donc des accessoires que je vous ai parlé, donc franchement je trouve que c'est des accessoires très utiles, parce que c'est des accessoires que j'utilise très souvent, et très depuis très longtemps, et qui sont euh, géniales, voilà et vous, quel courroie utilisez-vous Vous pouvez me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. Voilà les amis, à bientôt